Alors ça c'est un cours qui fait partie de l'anatomie 4 sur l'anatomie du nerf facial. Alors le nerf facial ou euh, la satièmpeur crânienne, c'est un nerf euh, qui, est, qui appartient euh, au deuxième arc bronchial du point de vue euh, embryologique et qui présente certaines particularités. C'est un nerf qui est très important pour tout clinicien, surtout en ORL, mais pour tout clinicien puisque les paralysies faciales restent un motif de consultation fréquent auquel le médecin doit essayer de répondre à plusieurs questions concernant euh, le mécanisme, le niveau d'atteinte du nerf. Et ce nerf-là, il présente des particularités qui sont très importantes. D'abord, c'est un nerf qui, qui a deux racines. Hein. Il naît au niveau du tronc cérébral, au niveau des suivant du par deux racines. On va voir ça en détail par la suite. C'est un nerf mixte qui va assurer plusieurs fonctions. La première, c'est la motricité faciale. La deuxième, c'est une fonction sensitive au niveau du conduit auditif externe. La troisième, c'est une fonction végétative, surtout euh, sécrétoire. Et une quatrième fonction sensorielle euh, au niveau euh, concernant euh, la gustation. Il a un trajet qui est complexe, hein, puisqu'il va euh, traverser euh, l'angle pontocérébuleux. Puis il va traverser le rocher à travers le conduit interne, à travers l'oreille interne, l'oreille moyenne, hein, avec un, un, un, un, un trajet qui est, qui, est, qui est complexe dans un canal osseux qu'on appelle le canal de Fallope, ce qui expose au traumatisme. Et il va avoir, en, à, à, à travers ce trajet, des rapports très importants, ce qui expose ce euh, nerf à, à des atteintes hein, qui vont être d'éthiologie et d'origine très variées en fonction de la zone qui est touchée. Alors on va traiter la question selon le plan suivant, on va voir l'origine, le trajet et les rapports du nerf au niveau de la force cérébrale postérieure, là où il naît, en intrapétreux, là où il décrit un trajet qui est assez complexe, au niveau du trou sylomastudien, si et bien sûr au niveau de la, de la région parotidienne où il va euh, présenter ses branches terminales, et bien sûr, à la fin, on va voir les branches collatérales pour voir les principales fonctions du nerf. Alors, euh, le nerf facial prend naissance euh, au niveau du tronc cérébral. Hein? Euh, son noyau est constitué de plusieurs parties. Il y a d'abord le contingent moteur et végétatif. D'accord C'est-à-dire que euh, cette partie-là siège au niveau du tronc cérébral. On voit sur le schéma ici, la partie rouge constitue le noyau moteur et la partie végétative est constituée par le noyau mucolacrymonasal et le noyau salivaire. Le contingent sensitivo-sensoriel, puisque ce sont euh, des fibres euh, afférentes, siège euh, au niveau du ganglion géniculé. Qu'on verra par, par la suite. Alors euh, une particularité par rapport au noyau moteur du nerf facial qui siège au niveau de la protubérance, c'est qu'elle est formé de deux parties, une partie qui va assurer l'innervation du territoire supérieur et une partie qui va assurer l'innervation du territoire inférieur. Alors la partie qui assure l'innervation du territoire supérieur reçoit euh, euh, les fibres euh, de, de l'air corticale préfrontale de façon homolatérale et contralatérale mais la partie qui euh, innerve le territoire inférieur reçoit uniquement euh, les fibres euh, de l'air corticale préfrontale controlatérale. alors euh, à la sortie euh, du nerf euh, à partir du noyau euh, vert euh, la face, les deux, euh, c'est-à-dire le nerf, il contient les euh, fibres euh, qui viennent du côté homolatéral et contralatéral pour la partie supérieure et euh, l'innervation uniquement contralatérale pour le territoire inférieur. Et de ce fait, à partir de là, on peut avoir deux types d'atteintes du nerf facial, c'est-à-dire deux types de paralysie faciale. Si on a une atteinte qui est périphérique, c'est-à-dire qu'elle touche le nerf à ce niveau-là, on aura une atteinte du territoire supérieur et inférieur. Si on a par exemple l'atteinte uniquement au niveau, euh, au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire qui touche le cortex cérébral moteur contralatéral, L'autre partie contralatérale pourra assurer, euh, continuer à assurer l'innervation euh, de la face, mais uniquement au niveau du territoire supérieur. Et dans ce cas-là, on parlera de paralysie faciale centrale. Donc On aura deux types de paralysie faciale périphérique si la teinte touche le tronc d'une nerf ici. Et on aura une paralysie faciale centrale si la teinte elle touche euh, les fibres cortico-nucléaires. avant d'arriver au niveau du noyau voilà l'exemple type Donc on voit que ce patient elle a une paralysie faciale gauche puisque la face est déviée à droite et vous voyez très bien qu'elle a une déviation au niveau du territoire inférieur et en même temps il n'arrive pas à fermer le gauche alors dans ce cas là on est sûr d'avoir une paralysie faciale périphérique puisque les deux territoires sont touchés. ce qu'on appelle le signe de Charles Bell que vous allez voir en sémiologie. Alors qu'en est-il de l'origine euh, apparente du nerf facial Le nerf facial va émerger euh, par deux racines la racine motrice et la racine sensitive et sensorielle. Alors la racine motrice euh, elle émerge au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, et juste à côté d'elle, euh, au niveau euh, de la fossette latérale des bulbes, c'est la racine sensitive et sensorielle qui est grêle, et qui constitue le nerf intermédiaire de Riesbeck. Alors, euh, ces deux racines émergent, euh, euh, en dehors et en arrière du nerf oculomoteur externe, et en dedans du nerf euh, cochléo-vestibulaire. Alors, euh, ces trois euh, structures, c'est-à-dire le nerf euh, facial moteur ainsi que le nerf intermédiaire de Riesberg et le nerf coclio-vestibulaire forment ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial qui va se diriger euh, en avant, en haut et en dehors vers le conduit euh, auditif interne en traversant l'angle pontocérébule. Alors, c'est un autre schéma qui montre... Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le tronc cérébral avec le pont, le bulbe, le sillon bulbo-prontique, et on voit ici les deux racines du nerf facial, avec en dedans le nerf abducens, et juste à côté, en arrière, le nerf cochlion vestibulaire. Même chose ici, ce qu'on voit. Alors, le pont avec le bulbe, sillon bulbo -pro protuberanciel le paquet acoustico-facial constitué par le nerf facial, euh, moteur, le nerf euh, intermédiaire de Riesberg et euh, le nerf cochleovestibulaire, et euh, euh, en avant le nerf euh, l'émergence du nerf euh, abducens, le trait jumeau en haut, le tout au niveau euh, du sillon bulbo protuberanciel alors, le paquet acoustico-facial se dirige en avant et en dehors, un peu en haut, euh, en traversant l'angle pontocérébuleux et en se dirigeant vers le conduit auditif interne. Alors, euh, ça c'est un, un autre schéma qui montre le trajet intracrânien du nerf facial. où il fait partie du pédicule acoustico-facial. Ici, le nerf facial, avec le nerf accompagné du nerf intermédiaire. En arrière et en dehors, vous avez le nerf cochléo vestibulaire Les trois éléments vont traverser l'angle pontocérébelleux en étant entouré par de l'arachnoïde et en passant à travers, en passant dans le LCR et de ce fait il reste exposé en cas par exemple de méningite à une atteinte infectieuse qui peut être responsable de paralysie faciale, parfois même de surdité. Même chose en cas de tumeur de l'angle brontocérébuleux puisque les trois éléments en des rapports anatomiques intimes, si on a par exemple une tumeur au niveau de l'angle pantocérébuleux, on peut avoir une paralysie faciale comme on peut avoir en même temps une surdité, voire même des vertiges, puisque le pédicule acoustico-facial peut être touché par le même processus. Alors, sur ce schéma, on voit très bien l'os pétreux, c'est-à-dire le rocher qui fait partie de l'os temporal. Le rocher avec sa pointe, sa base, sa face supérieure, sa face postérieure. Alors le rocher fait partie de l'os temporal et sur sa face postérieure, elle présente le conduit auditif interne. Okay. Ce bord postéro-supérieur, c'est la limite entre l'étage moyen et l'étage postérieur de la base du crâne. Alors, sur sa face postérieure, il y a le conduit auditif interne où se dirige vers lequel se dirige le paquet acoustico-facial, c'est-à-dire le nerf facial avec le nerf cochléo-vestibulaire, où ils vont pénétrer. On voit très bien la position anatomique du conduit auditif interne. Alors, maintenant, on va passer du trajet endocrânien ou intracrânien vers le trajet intra intrapétreux. C'est-à-dire, là, elle était euh, au niveau de l'angle pontocérébuleux, maintenant, le nerf facial accompagné du nerf euh, cochléo-auditif interne, ils vont pénétrer au niveau du conduit auditif interne, c'est un conduit osseux euh, qui va euh, livrer passage euh, au pédicule acoustico-facial selon une disposition particulière puisqu'on va avoir en bas le, le, le nerf coclio-vestibulaire qui va former une gouttière sur sa face supérieure et euh, dans cette gouttière, on, on aura le nerf facial qui va euh, euh, qui va euh, être accompagné par ce nerf et par l'artère auditive interne. Alors, au fond du conduit auditif interne, ces structures vont se séparer puisque chacun va se diriger vers euh, une région anatomique particulière. va euh, nous montrer, ça c'est la face supérieure des rochers, ça c'est le conduit auditif interne qui a été ouvert au niveau de sa partie supérieure, et on voit à l'intérieur le paquet acoustico-facial avec le nerf facial ici, le nerf cochleovestibulaire vestibulaire en bas, et remarquez que le tout est entouré par les méninges. Ce qui fait que les méninges, ils pénètrent à partir de l'angle pontocérébuleux, ils vont pénétrer à l'intérieur jusqu'au niveau du fond du conduit auditif interne. Et de ce fait, si on a par exemple une fracture du rocher, en cas de fracture du rocher, on peut avoir une brèche, une ouverture au niveau des méninges et ça peut expliquer le fait qu'on a certains écoulements du LCR au niveau de l'oreille moyenne après les traumatismes crâniens. Alors toujours dans le trajet intrapétreux, au fond du conduit auditif interne, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a dit que euh, les, les, les différents nerfs vont se séparer. Mais il faut savoir que d'abord, il y a euh, ce fond est, est divisé en deux étages par une crête transversale. L'étage supérieur est divisé par une crête verticale. D'accord Alors la partie antéro-supérieure, c'est là où passe le nerf facial. Un euh, moteur est accompagné de nerfs intermédiaire, D'accord c'est là où le nerf facial passe à travers cet orifice et pénètre dans le canal de Fallope, dans lequel il va cheminer le long de son trajet intrapétreux. La partie euh, postérieure de cette aire euh, supérieure, livre passage au nerf vestibulaire supérieur. La partie inférieure, ou bien l'étage inférieur, présente lui aussi une aire antérieure ou passe de nerf cochléaire qui va se diriger vers la cochlée. La partie euh, postérieure de l'air inférieur livre passage au nerf vestibulaire inférieur. Alors, dans l'aqueduc de Fallop, le nerf facial, il va décrire trois portions. D'abord, la, la portion labyrinthique, qui a une direction euh, horizontal en avant et en dehors, entre le vestibule en arrière et la cochlée en avant. Après c'est la deuxième portion tympanique où le nerf se dirige en arrière dans une position presque horizontale. Alors entre la portion labyrinthique et la portion tympanique il y a une zone qu'on appelle le genou du facial, la zone où le nerf change de direction pour se diriger en arrière, ce qu'on appelle le, le genou ou bien le ganglion géniculé, par où naissent des branches collatérales. La branche tympanique doit son nom, puisque puisqu'elle siège au niveau de la paroi interne de la caisse du tympan, c'est pour ça qu'on appelle la portion tympanique presque horizontale, Suivi par un autre changement de direction, où le nerf va se diriger en bas euh, et en dehors, c'est la portion mastoïdienne au niveau de la mastoïde la portion tympanique et la portion mastoïdienne sont séparées par le coude du nerf facial après le nerf va se diriger comme on a dit en bas et en dehors pour quitter après euh, le rocher à travers le trou stylomastoïdien qui siège au niveau de la face euh, inférieure du rocher en arrière de l'apophyse styloïde Donc là c'est la portion euh, la, euh, labyrinthique qui est fait suite à la portion euh, de la partie du conduit auditif interne. À ce niveau-là, le nerf pénètre dans le canal du facial et passe entre les deux parties du labyrinthe, c'est-à-dire la cochlée en avant et le vestibule en arrière. Puisqu'on voit très bien sur le schéma ici, le vestibule en avant. Euh, le vestibule en arrière et la cochlée euh, en avant et vous voyez ici <coughs> vous voyez ici la portion labyrinthique qui est un trajet en avant et en dehors dans un plan horizontal et qui va se terminer au niveau du ganglion géniculé. Au niveau du ganglions géniculé, euh, le nerf intermédiaire et le nerf facial moteur euh, s'unissent pour former euh, après, euh, au niveau du ganglion géniculé, euh, un seul nerf. D'accord Voilà. Ouais. Euh, après le coude du facial, le nerf va passer au niveau de la mastoïde, en traversant la paroi postérieure de la caisse du tympan et une partie de la paroi postérieure euh, du conduit auditif externe, où il a une direction, toujours dans son canal osseux, le canal de Fallope. il a une direction verticale, oblique en bas et en dehors, dans un massif osseux, ce qu'on appelle le mur du facial, pour se diriger vers euh, le trou stylo mastoïdien, où il va émerger au niveau de, de l'espace rétro et pénétrer rapidement après au niveau de la loge parotidienne. Donc au niveau euh, de la portion mastoïdienne, le nerf étant en rapport avec la caisse du tympan en avant et le conduit euh, auditif externe, en arrière il est en rapport avec les cellules mastoïdiennes alors euh, ce trajet euh, qui est presque euh, qui est euh, du nerf facial dans son canal osseux, et qui est un trajet qui est complexe formé par trois parties et, et par le, le, le, le genou ainsi que, que, que du coude euh, expose le nerf en cas par exemple d'une fracture du rocher à une atteinte du nerf qui va se manifester par une paralysie faciale. Deuxième chose qu'on l'a dit au début, c'est l'atteinte du nerf facial en cas de certains processus pathologiques otitiques de l'oreille moyenne, dont, dont il y a certaines formes qui sont agressives et qui peuvent toucher le nerf surtout au niveau de sa portion tympanique, parce que c'est elle qui a un rapport intime avec euh, la muqueuse et euh, avec la caisse du, du tympan. Alors, euh, euh, le nerf face rocher à travers le trou silomastimidien va passer tout d'abord au niveau en rétro -parotidien, au niveau d'espace de rétro c'est un trajet qui reste quand même très court, après il va pénétrer au niveau de la loge parotidienne en passant entre le muscle digastrique et le muscle stylo-éoïdien, euh, où il va euh, traverser la glande parotide. Euh, au sein de la glande parotide, il va décrire et il va euh, décrire sa euh, terminaison en deux branches. La branche temporo faciale et la branche cervico-faciale, ces différentes branches vont se diviser en plusieurs branches pour innerver les différents muscles euh, poussiers euh, de la face et qui vont être responsables de l'anémie, c'est-à-dire euh, le, le muscle frontal, l'orbiculaire des paupières, qui va être responsable de la fermeture de l'œil, l'orbiculaire des lèvres, ainsi qu'aux autres muscles poussiers de euh, la face. Ça c'est un, euh, une euh, image prise, une photo prise en père opératoire d'un patient opéré pour une tumeur de la glande parotide. Alors après l'ablation de la glande parotide, on voit très bien ici le tronc du nerf facial au niveau de la loge parotidienne, hein, divisé en deux branches, la branche cervico faciale la branche temporo-faciale. après chaque branche va donner plusieurs branches qui vont avoir une destinée euh, pour l'étage supérieur, et l'étage inférieur de la face ainsi que certaines branches pour les muscles poussiers euh, du cou et vous voyez très bien que ces branches là, ils sont quand même euh, superficielles, exposées au traumatisme par exemple en cas de plaie de la face on peut avoir une atteinte soit au niveau des branches soit au niveau du, du tronc si la plaie est profonde et être responsable euh, de alors quelles sont les branches collatéral du nerf facial, d'abord il y a des branches géniculées, on voit ici il y a le nerf grand pétreux superficiel qui va euh, s'unir au nerf euh, grand pétreux profond branche du glossopharyngien, qui va gagner le ganglion sphénopalatin, hein? et après à partir du ganglion sphénopalatin, va donner des branches pour la, pour, qui vont contrôler la, la sécrétion lacrymale et la, et la sé, sé, sécrétion euh, et nasale on voit ici les glandes lacrymales ici c'est la muqueuse nasale après il y a le nerf petit pétreux superficiel qui va passer au niveau du ganglion autique, c'est à dire au niveau de la fosse maxillaire et qui va rejoindre le nerf auriculo-temporal qui va être responsable de la sécrétion salivaire euh, au niveau de la glande parotide. Donc là c'est le même schéma agrandi qui montre les deux branches, le nerf grand pétreux, superficiel qui est responsable de la sécrétion lacrymale et nasale. Après il y a le nerf petit pétreux qui, qui euh, passe au niveau de, de, du ganglion optique, après au niveau du nerf auriculotemporal pour assurer la sécrétion de la glande. Parotide, contrôler la sécrétion salivaire de la glande parotide. Alors, la portion tympanique, elle, elle ne donne pas de branche collatérale. Par contre, la branche mastoïdienne va donner deux branches. D'abord, le nerf des muscles de l'étrier qu'on voit ici. Ça, c'est le muscle de l'étrier qui participe au réflexe stapédien. Alors, le muscle stapédien qui participe au réflexe tapédien, qui est un réflexe protecteur de l'oreille moyenne déclenché en cas où l'oreille reçoit des, des sons très forts. Alors, le, le, le, le nerf des muscles de l'étrier est une branche de la portion mastoïdienne du nerf facial. La deuxième branche, c'est la corde du tympan. Donc la corde du tympan c'est une branche qui va naître au niveau de la branche mastoïdienne, qui va traverser la caisse du tympan, après il va passer au niveau de la fosse euh, infratemporale pour, pour rejoindre le nerf lingual, et à partir de là, il va à, à, à atteindre les deux tiers antérieurs de la langue et être responsable de euh, la, à, la sensibilité ou bien la fonction sensorielle gustative des deux tiers antérieurs de la langue. Alors toujours concernant les branches collatérales, au niveau de la région parotidienne et derrière la parotide, le nerf va donner d'abord le rameau le rameau auriculaire postérieur, c'est une branche sensitive qui va être responsable de la sensibilité de la zone de rame Alors zone, la zone de rame est constituée par une partie du tragus, la conque, euh, l'antélix la moitié le méa auditif externe ainsi que la moitié postérieure du tympan alors pourquoi on insiste sur la zone nerveuse puisque certains types de pathologies qui vont toucher le nerf facial vont se manifester par euh, des lésions cutanées comme par exemple ici hein, là c'est des lésions vésiculaires d'accord c'est des vésicules qui touchent la peau euh, au niveau de la zone de ramseillante et qui oriente vers une atteinte virale euh, qui touche le nerf facial et qui peut être associée à une paralysie faciale sur le zona auriculaire. Donc le fait de connaître cette zone-là, cette délimitation anatomique de la zone de ramseillante permet d'orienter le diagnostic en cas de paralysie faciale associée à euh, des lésions cutanées sous forme de vésicules associé en général à des otalgies. Deuxième euh, collatéral au niveau de la région paroxydienne, c'est le rameau moteur qui va énerver le ventre postérieur du muscle digastrique ainsi que le muscle stylo-éoïdien. Alors concernant euh, la fonction du nerf facial, comme on l'a dit au début, c'est un nerf mixte qui comporte plusieurs fonctions d'abord la fonction motrice au niveau de la face et ça va concerner l'énervation des muscles possibles de la face qui va donner ce qui va permettre la fermeture palpébrale, la fermeture buccale ça va nous permettre de gonfler les joues euh, ça participe de façon très importante euh, à la mimique hein, ça donne une certaine symétrie faciale hein, puisque les deux euh, nerfs faciaux innervent euh, tous les muscles possibles de la face ça donne un équilibre à la face que ce soit au repos ou que ce soit à la mimique cette symétrie faciale est très importante sur le plan esthétique et en cas de paralysie faciale on aura une déviation de la face vers le côté sain. Ça assure aussi euh, le réflexe tapédien qui est un réflexe protecteur euh, de l'oreille interne contre les, les sons très forts. Le réflexe euh, de clignement en cas de stimulation de la cornée, on a un, un réflexe de fermeture palpébrale. Euh, ce, ce réflexe euh, fait, euh, c'est-à-dire, euh, euh, ce réflexe de, de clignement fait participer le nerf euh, très jumeau, le 5-1 euh, exactement, et le nerf facial. Sur le plan sensitif, comme on l'a vu, c'est la sensibilité de l'oreille externe au niveau de la zone de Ramsey Le nerf facial sécréteur qui comporte des fibres parasympathiques, permet la sécrétion lacrymale, euh, nasale et salivaire. Sur le plan euh, gustatif, le nerf facial assure euh, la, la gustation au niveau des deux tiers antérieurs de la langue grâce euh, à sa branche qui est la corde du tympan. Alors là, c'est un exemple de paralysie faciale périphérique, bien sûr, puisque euh, on voit ici l'absence de fermeture palpébrale, ça veut dire qu'on est devant une paralysie faciale périphérique, et vous voyez que cette paralysie faciale périphérique, ici, euh, est responsable d'abord d'une asymétrie de la face au repos, et cette asymétrie de la face va s'exagérer à la mimique. Lorsqu'on demande au patient, par exemple, de sourire ou hein, de fermer les yeux on voit l'absence de fermeture palpébrale et on voit la face qui est déviée vers le côté sain. Donc la face elle se dévie vers le côté sain et pas vers le côté paralysé puisque c'est le côté sain qui est maintenant relativement le plus fort et ce qui fait tirer toute, les, toute la face euh, vers de, de son côté. Donc on voit ici un, une, une, une disparition ici en frontaux. Hein il y a une certaine chute de la commissure, une légère chute de la commissure labiale vers le bas, et bien sûr, euh, la déviation de la face et surtout l'absence de fermeture palpébrale. Alors, euh, en conclusion, le nerf facial, c'est un nerf qui a une anatomie qui est complexe et cette complexité, elle est due à plusieurs éléments qu'on a vus. D'abord, c'est l'origine réelle, puisque le nerf c'est un nerf mixte et qu il a plusieurs noyaux, qu'on a vu c'est le nerf, le noyau moteur, le noyau monadal le noyau du faisceau solitaire, qui vont assurer les différentes fonctions du nerf. Donc le nerf, deuxième point, le trajet qui est complexe et les rapports qui sont complexes, puisque d'abord on est au du loup sur et au niveau de l'angle pontocérébuleux, où il est en rapport d'abord avec le nerf vestibulaire et avec le tronc cérébral et le cervelet. Après le nerf accompagné toujours de, du nerf vestibulaire et, et de l'artère auditive interne, il va passer au niveau du rocher et traverser le conduit auditif interne. Toujours à ce niveau-là, le nerf est constitué de deux racines, la racine motrice et le nerf intermédiaire au fond de ce conduit, le nerf il va passer dans euh, le canal de Fallope ou bien le canal du facial. Donc, à ce niveau-là, le nerf il va décrire trois segments le segment labyrinthique, le segment tympanique. Entre les deux, c'est le, le ganglion géniculé ou bien le genou du facial. À ce niveau-là, après le, le, le, le, au niveau du ganglion géniculé, les deux racines vont fusionner. Et au niveau des ganglions géniculés, il va donner les deux nerfs, gants superficiel superficiels et profonds. Après, le nerf, il va euh, former la, la, la portion tympanique qui va traverser l'oreille moyenne, au niveau de sa paroi interne, pour après décrire euh, un trajet qui est oblique en bas, en dehors. C'est la portion mastoïdienne, où il va donner euh, le, le, le nerf du muscle stapédien, et la corde du tympan pour à la fin quitter le rocher à travers le trou stylo-mastridien pour se terminer au niveau de la région parotidienne et donner ses branches terminales. Le nerf facial assure d'abord une fonction motrice très importante, surtout au niveau de la face, puisqu'il va innerver tous les muscles possibles de la face et qui vont être responsables de l'expression faciale, de la mimique et donner un aspect esthétique convenable à la face. Deuxième élément, toujours dans l'énervation motrice, c'est le muscle stapédien qui est responsable du réflexe stapédien protecteur de l'oreille interne et assurer un rôle aussi d'énervation du muscle siloéodien et du ventre postérieur du digastrique. Le nerf, toujours dans, dans sa fonction sensitive va énerver la zone de l'oreille Côté sécrétoire, il va assurer la sécrétion euh, lacrymale, euh, orale, pharyngée et nasale grâce au nerf grand pétreux qui naît du ganglion géniculé et qui va se jeter dans le ganglion sphénopalatin. Là, ce niveau là il va être rejoint par des fibres du plexus péricarotidien. La corde du tympan qui naît au niveau du troisième segment, c'est-à-dire du segment mastoïdien, va assurer l'innervation gustative des deux tiers antérieurs de la langue après l'anastomose avec le nerf lingual et en même temps, la sécrétion salivaire au niveau, euh, au niveau euh, pour la glande sous maxillaire et sublinguale donc on voit que le nerf assure des fonctions multiples et à partir de là, à partir de son atomie, on peut comprendre parfois que le nerf peut être touché soit dans les processus pathologiques de euh, l'angle pontocéré soit par exemple dans les traumatismes crâniens ou on peut avoir des fractures du de rocher qui peuvent passer soit par le conduit auditif interne, soit au niveau du canal de phallope sur les différents segments, ou bien lors de la chirurgie, euh, ou bien lors de la chirurgie de l'oreille ou par les processus otitiques, ou bien lors de la chirurgie parotidienne et à la fin lors des traumatismes éplés de la face.